Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie. Je trouve que le cinéma américain ne se prend pas au sérieux, ce qui est une bonne chose parce que on a vraiment deux manières de concevoir le cinéma aux états unis qui parfois me font penser que... C'est très unidirectionnel. En fait, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, le blockbuster ou en tout cas le cinéma populaire a deux optiques. La première, c'est celle qu'on pourrait appeler l'optique premier degré. Dans le sens où un film va aller dans une direction claire, va être très sérieux, va être très intense. Et ça, si on devait faire un comparatif, ça serait la manière de The Dark Knight. The Dark Knight est un film très sérieux, très intense, très noir, mais ça fonctionne pour ce qu'il veut faire. Et si on devait mettre un truc en parallèle il y a la manière un petit peu dérisoire de prendre quelque chose et de ne pas le tourner en ridicule, mais de s'en amuser. Et ça, par exemple, ça peut donner lieu à des films beaucoup plus light, mais disons que, en un sens, le Batman vs Superman de Snyder est un petit peu dans cette optique-là, c'est-à-dire à vouloir tellement être premier degré qu'il en devient presque dérisoire et que par moments, il frôle avec une forme de caricature qui certes n'est pas toujours subtile, mais réussit à donner une certaine ampleur au film. Bon ça c'est qu'un proto-exemple, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ça. En fait, là où je veux vraiment en venir, c'est que j'ai l'impression que de plus en plus, le cinéma américain veut tellement pas se prendre au sérieux, qu'il en devient trop premier degré. Et on a eu cet exemple la semaine qui vient de s'écouler avec Crazy Bear. Crazy Bear pour moi a été la parfaite mise en synthèse de « Bonjour, nous avons un pitch délirant, mais on va mettre ça dans un film qui est extrêmement classique ». Et c'est ma grande crainte. Parce que j'ai l'impression que dans les mois à venir, dans les semaines à venir, et je trouve notamment en mai, on a deux très beaux exemples qui risquent de synthétiser parfaitement cela. En l'occurrence, Fast X et Renfield. Renfield qu'on aura l'occasion d'évoquer, et Fast X très certainement aussi. Mais c'est ce qui me fait peur. Dans le sens où ces films n'ont l'air de clairement pas se prendre au sérieux. Dans le sens où Fast X nous reprend le frère d'un méchant du 5 dont on n'a jamais entendu parler, nous balance ça dans une histoire où on va remettre tous les personnages et où on va raconter encore et toujours la même chose, c'est-à-dire la famille. Et en face, nous avons également Renfield qui est, sur le papier, exactement comme Crazy Bear. Prenons un truc sérieux, Dracula, mais amenons-y quelque chose de complètement délirant avec ce mec qui est le sous-fifre de Dracula, et amusons-nous de ça, notamment avec la présence de Nicolas Cage dans le rôle de Dracula. Et ma grande crainte, c'est que j'ai peur que ces films soient comme Crazy Bear. Postulat délirant, film classique. Et si c'est le cas, ça veut clairement dire que le cinéma américain a un gros souci à se faire. Parce que le problème, c'est que dans le mois d'août, va suivre un film qui va beaucoup m'intéresser dans cette même optique The Meg 2. Parce que The Meg 2, sur le papier, c'est... c'est un gros nanar. C'est un gros nanar, sauf qu'il est mis en scène par Ben Whitley. Ben Whitley, qui est un auteur anglais satirique. Son cinéma est orienté vers la satire. Si vous n'avez pas vu The Tourist, regardez The Tourist. C'est à mourir de rire, mais c'est ultra noir et satirique. Et mon problème, c'est qu'avec un mec comme ça, je m'attends à ce que The Mech 2 soit à la hauteur de cette promesse. Quelque chose de délirant avec de la satire. Et j'ai peur qu'on ait quelque chose de classique. Donc c'est ma grande question. Ce que je mettais en exergue au début, qui, par les deux exemples reliés avec Batman, sont très opposés, est en train de se mettre en exergue au sein du cinéma américain. Et ça me pose la question de, est-ce que le cinéma américain n'aurait pas intérêt à se taper une bonne barre et à peut-être aller à fond dans la série B complètement explosive, délirante, et à jouer, comme disait très bien Justin dans la vidéo sur Crazy Bear hier, un coup de macheté parce qu'à vouloir trop se prendre au sérieux, on finit par livrer des films qui ont un super postulat, mais qui une fois mis en forme, n'arrivent pas à atteindre leur objectif. Qu'est-ce que vous en pensez vous J'aimerais bien avoir votre avis parce que honnêtement, même si Crazy Bear a été fun, je ne suis pas sûr qu'on va le retenir tant que ça. Parce que c'est une bonne blague sur le papier, mais rapidement on se rend compte que bah, derrière c'est un écran qui est extrêmement convenu et extrêmement facile. Dites-moi ça dans les commentaires et on en discutera avec plaisir. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à la fin de cette émission. Si j'ai envie d'en parler, eh bien j'en parle